Dans ce MOOC, vous apprendrez à designer et modéliser un objet réalisable dans un Fab Lab. De votre idée jusqu'au prototype, vous apprendrez à anticiper et planifier les contraintes de production d'un Fab Lab et de ses machines, concevoir un objet réalisable avec une fraiseuse, une découpeuse laser ou une imprimante 3D, et utiliser les logiciels de modélisation 2D et 3D pour designer votre objet. Vous serez alors autonome pour fabriquer votre objet en vous rendant dans le Fab Lab le plus proche de chez vous.